Ah vous êtes là? Ah pardon. Bonsoir. Bonsoir. Enfin bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà ce soir j'étais euh, animateur euh, d'un rendez-vous inter-réseau euh, au Pays Basque. J'avais envie de dire c'était le bon moment qu'on a passé. Alors il euh, y a mon poussin qui était photographe et moi j'étais sur scène et euh, voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous ce soir c'était la force du réseau, la force du lien humain. Euh, de mettre les gens ensemble en contact. Ah, c'est quoi ça Voilà, ce sont des choses toujours très agréables de rencontrer des gens, de rencontrer des amis que nous connaissons les réseaux. Et voilà, cette synergie, cette émulation entre gens, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger des cartes de visite, de pouvoir échanger des moments et puis des points communs. Voilà, la force du réseau. Faites-vous partie d'une association, faites-vous partie d'un réseau, faites-vous partie d'une fédération, euh, je ne sais pas, d'un club de sport ou quoi que ce soit. Voilà, Rencontrer des gens, c'est toujours euh, énergisant, enrichissant. Je parle tout seul, tu me regardes, tu veux pas dire quelque chose J'ai mal au pied. <rire> voilà, elle a mal au pied, mais ça n'empêche pas de rire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On a passé une très bonne soirée justement avec toutes ces rencontres. On n'a pas beaucoup profité du buffet, ça c'est l'inconvénient. Quand les gens viennent vous trouver... On parle, mais c'est tellement plus enrichissant que la nourriture. Bon, non, maintenant, on va quand même manger quand même. Hein. Ouais. On va à la maison, on va manger un peu. On vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Et c'est ça, il y a un massage de pied. Je n'étais pas au courant. <rire> voilà, et voilà. Bon, du coup, donc, ça va faire son bonheur. Allez, ciao, à bientôt. Bisous.